Bonjour à tous et bienvenue euh, à ma présentation sur le Test-Driven Infrastructure Development, euh, dérivé de Test-Driven Development. Euh, on va causer de Solstack, de GitLab, de Kitchen et de Test-Infra euh, donc voilà et on est à Bordeaux et c'est chouette et il a arrêté de pleuvoir. Euh, une petite introduction du coup euh moi, c'est Arthur Lutz. Euh, du coup, je fais du Python depuis un certain nombre d'années. Je travaille pour la société Logilab, qui fait du Python aussi depuis un certain nombre d'années, qui, euh, qui sponsorise euh, la PyCon cette année ainsi qu'un certain nombre d'années avant, qui sponsorise aussi les activités de l'AFPI. Euh, je suis basé à Nantes et euh, donc du coup, j'ai participé un petit peu à l'organisation du Meetup euh, Python Nantes, euh, au Meetup Monitoring et au Meetup euh, Parisien sur Solstack. Euh, voilà, donc je fais, euh, je fais euh, du, du DevOps avec euh, de l'automatisation avec Solstack euh, à Logilab, mais aussi du développement en Python, on fait des applications web, ce genre de choses. Donc Logilab c'est une société de services en logiciel libre, euh, qui essaye autant que faire se peut de produire du logiciel libre, de conseiller du logiciel libre à nos clients et de soutenir aussi les logiciels libres qu'on utilise. Euh, du coup, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux libres du Fediverse avec Mastodon, mais si vous êtes euh, sur les plateformes propriétaires, nous y sommes aussi, sur les plateformes privatives que sont Twitter. Et aujourd'hui, euh, juste un mot sur Logilab euh, on, on travaille sur deux gros domaines d'activité, donc euh, sur la, une partie euh, Digital Humanities euh, avec euh, notamment les technologies du web sémantique. Et euh, toute une partie sur l'informatique scientifique où on aide des gens à enrober des cœurs de, de calcul, euh, les piloter via des interfaces, euh, faire des interfaces web autour de ces calculs, etc. Euh, donc du coup, on fait aussi de la formation euh, en Python, euh, en Debian, euh, en Stack, euh, ce genre de choses. Euh, la présentation d'aujourd'hui, c'est sur des travaux qu'on a effectués avec euh, une entreprise, donc un de nos clients qui s'appelle... Euh, Océanet Technologies, c'est un, un regroupement d'un certain nombre d'hébergeurs, dont Oceanet Technologies, NBS, Net4All et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un hébergeur qui est basé à Nantes, mais pas que, il y a aussi une antenne en Suisse, ou ce genre de choses, et des NBS je crois est basé à Paris. Et donc du coup, on les accompagne sur du saltstack. et donc l'idée ici c'était de vous faire un retour d'expérience sur qu'est-ce qu'on avait mis en place chez eux, pour euh, améliorer la qualité de, et, et assurer une, euh, un déploiement sans trop d'accrocs de, euh, de, de leur infrastructure qui est pilotée avec SOLT. Euh, voilà, je me suis introduit, juste une petite slide pour faire un petit détour sur quelque chose de non technique, euh, donc pour ceux qui ne verraient pas derrière le micro. J'ai une, une moustache un petit peu ridicule. Euh, la raison pour laquelle je fais pousser cette moustache, c'est que je participe à un mois qui s'appelle Movember, qui, pour le mois de novembre, encourage les hommes à euh, faire pousser leur moustache pour euh, initier des discussions sur la santé masculine. Euh, donc du coup, euh, voilà, je me suis dit, c'est aussi, euh, étant donné que l'informatique est un milieu euh, extrêmement masculin, euh, je, trouve que je, je profite de cette occasion pour vous parler un peu de ça. Euh, du coup, la santé masculine a des problématiques très spécifiques. Il y a certaines maladies qui sont exclusivement masculines comme le cancer de la prostate, mais pas que. Euh, il y a aussi des choses qui sont liées à la santé mentale. Donc euh, voilà, du coup, euh, les hommes se suicident plus souvent que les femmes. Euh, et notamment, une des raisons, c'est qu'on a cette espèce de masculinité euh, qui nous fait dire non, non, tout va bien. Je ne vais pas aller voir un médecin. Euh, tout va bien, tout va bien, tout va bien, jusqu'à ce que ça soit trop tard. Euh, donc voilà, donc, euh, je vous encourage à initier des discussions autour de ces questions de santé. Euh, voilà, donc euh, c'est un petit moment pour ça. Merci de votre attention. Euh, du coup, euh, retour à la présentation. Le dans les grandes lignes, en fait, ce dont je vais vous parler, c'est de l'infrastructure pilotée par SaltStack. On va voir un petit peu une introduction de SaltStack pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dans le cas spécifique de, de Oceanet, on a travaillé beaucoup avec des formulas. Ils ont aussi fait des choses avec les Salt parce qu'ils ont des infrastructures qui sont un peu distribuées, avec des choses qui sont sur AWS, des choses qui sont sur leur data center, etc. Euh, ensuite, on va, vous parler, on va parler de tests de configuration, de tests de code et de tests de déploiement. Donc euh, en gros, toutes les bonnes pratiques qu'on euh, essaye d'encourager dans le, dans le développement euh, logiciel, de reprendre ces bonnes pratiques pour les appliquer à, au développement d'infrastructures. Donc on est de plus en plus dans du infrastructure as code, etc. Euh, donc là, c'est de dire, ben, essayons d'avoir les mêmes garanties, d'avoir les mêmes outils qui nous assurent qu'on n'est pas en train de, de casser des choses, etc. Euh, Logilab a été euh, très porté sur cette question-là dès sa création. On a été à l'initiative d'un logiciel qui s'appelle pylint pour euh, faire du, un linter sur, euh, sur Python. Aujourd'hui, c'est géré par la communauté, ça a été plus ou moins euh, surpassé par d'autres euh, linters. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est assez ancré dans notre, dans notre démarche. Donc on va parler de syntaxe. On va parler de comment on linte la documentation, parce que euh, quand on écrit de la documentation, et notamment quand elle est structurée en markdown, en restructuré de texte, etc., euh, il nous faut des outils pour vérifier qu'on ne casse pas la, la mise en forme, ce genre de choses. On va parler aussi un peu, il y a un tout petit peu de code Python dedans, euh, et aussi du coup, de est-ce que ça a déployé correctement, est-ce que ça va, que ça va euh, casser de la configuration, ce genre de choses. Et ensuite, euh, on va parler de collaboration, c'est-à-dire que là, on a affaire à une équipe de... Euh, plusieurs dizaines de personnes qui ont des profils assez variés, qui ne euh, sont pas tous des devs, ne sont pas tous des ops, il euh, y, y a des bouts de DevOps, il y a des gens qui sont en train d'apprendre Git, euh, il voilà, y, y a toute une courbe d'apprentissage et de prise en main de ces technologies euh, qui, de mon point de vue, peuvent être accompagnées par des outils pour faciliter, euh, une des choses qui est importante pour moi, c'est le Developer Experience. Et donc du coup, on va parler de GitLab et de la gestion de projet avec GitLab, l'intégration continue avec GitLab, et euh, du coup, comment est-ce que tout ça est, facilite l'intégration des modifications, et donc de Developer Experience, qui est euh, à mon sens est importante aujourd'hui, pour notamment éviter d'avoir des, des outils qui nous freinent, qui, euh, qui sont des contraintes, qui sont vécues comme des contraintes aussi, ce genre de choses. Euh, donc voilà, euh, on utilise Salt. Euh, voilà, je, re, je, re, je repose le contexte, mais je viens d'en parler. Euh, et donc il y a aussi cette notion de comment est-ce que les gens montent en compétences sur ce sur ce framework. Euh, qui, pour ceux qui connaissent un petit peu donc le, le config management, donc les outils euh, de ce type-là, euh, Salt fait partie d'un écosystème où il y a aussi donc euh, Chef, Puppet, Ansible. Euh, Salt aujourd'hui est plutôt de niche, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins courant que, euh, que d'autres de, de ses concurrents. Et donc pour euh, une entreprise comme, comme O.T., euh, l'idée c'est aussi de faciliter son adoption parce que les personnes qui bossent là-bas euh, peut-être connaissent d'autres frameworks ou, euh, ou ce genre de choses. Euh, en termes d'objectifs... donc. Nous, on a été recrutés plutôt pour faire de la fonctionnalité, donc on les a conseillés d'accompagner ces fonctionnalités de, de test. Alors ça n'a pas été complètement immédiat, mais en tout cas, euh, il faut féliciter euh, O.T. d'avoir au bout d'un moment dit « Ok, on prend vraiment un temps, un temps relativement conséquent pour vraiment avoir une infrastructure de tests qui permette de, de s'assurer de la qualité, de pouvoir faire des déploiements de manière plus sereine et ce genre de choses. » Euh, du coup, les objectifs pour cette partie-là, euh, c'était d'établir de, déjà des conventions de code pour faciliter la collaboration. Euh, donc pour ceux qui font un peu du dev, le, les conventions de code facilitent le fait de travailler à plusieurs, euh, le fait de ne voilà, de pas avoir des, des diffs qui soient très importants en fonction de qui a édité le, le fichier en dernier, euh, ce genre de choses, de pouvoir vraiment identifier facilement, le bout de code qui a été modifié, et donc là, euh, une des blagues autour de, du, du config management, euh, c'est qu'on euh, fait du YAML pour configurer un certain nombre de choses, donc on fait du YAML as code, euh, alors que c'est bon, c'est pas vraiment du code, mais en tout cas, il y a les, les personnes qui interviennent sur ces infrastructures sont amenées à beaucoup modifier des, des fichiers YAML, euh, et donc du coup, on va avoir besoin d'outils autour de ça. Euh, on veut avoir de la couverture de tests pour fiabiliser les, les, les déploiements euh, et on veut avoir des, euh, des indicateurs pour faciliter l'intégration. Donc, ça, on reviendra dessus quand on regardera la partie sur GitLab. Euh, en gros, quand quelqu'un soumet une modification, on veut savoir quel impact ça va avoir sur l'infrastructure, quel impact ça a sur tel autre bout de l'infrastructure, etc. Et donc, on revient à cette définition du test-driven development, dont je peux faire une courte introduction au cas où il y ait des personnes qui ne connaissent pas ce principe. Le test-driven development, c'est le fait d'écrire le test en amont de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on écrit un test qui dit euh, « la fonctionnalité devrait me renvoyer telle réponse, vu que l'implémentation n'a pas encore été faite, le test est au rouge ». Et, euh, et euh, du coup, on, on peut ensuite passer à l'implémentation de la fonctionnalité pour répondre à ce... et qui du coup passe au vert dans ce test-là. Et, et du coup, on s'est assuré qu'on que a vraiment rajouté cette fonctionnalité. Et on va voir qu'on peut appliquer ce principe-là à la supervision, euh, si on va jusqu'au bout de la chose. Et donc du coup, l'intégration continue... Euh, et aussi là, pour répondre à la problématique de la reproductibilité de, de ces tests-là. Donc s'assurer que euh, quelqu'un qui, sur sa machine, dit « c'est bon, chez moi ça marche », qu'on sorte de ça et qu'on ait un tiers de confiance qui nous dit euh, voilà, on « voilà, j'ai lancé les tests dans une, euh, dans une configuration euh, commune et, euh, et ça fonctionne ». Du coup, euh, Solstack, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, donc nous on a choisi Solstack il y a quelques années. C'est un, un framework qui est écrit en Python, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a choisi. Euh, il y a un certain nombre d'autres raisons qui nous font penser que c'est un bon choix pour répondre à ce genre de problématique. Euh, je ne vais pas y revenir dans le détail, mais en tout cas, Salt est extrêmement ambitieux dans le scope de son, euh, de, de, de son objectif. Euh, là la phrase en anglais c'est le pitch qu'il y avait à une époque sur le site de Solstack alors ça y est plus parce qu'il euh, y a un certain nombre d'équipes de, de, marketing qui sont passées par là et qui, euh, qui ont modifié les objectifs euh, voilà. euh, mais en tout cas le, le scope contrairement à certains outils qui vont dire je, je me focalise juste sur un petit truc ou sur un, un truc euh, très bien euh, je ne fais, fais que ça, ce qui, est, ce qui est tout à fait admirable par ailleurs euh, aujourd'hui Solstack a la prétention d'être un logiciel rapide, adaptable qui... Euh, fait de la scalabilité et très flexible pour l'automatisation du data center jusqu'à l'infrastructure matérielle dans n'importe quel cloud jusqu'à l'ensemble de la pile applicative Donc voilà on touche à tout, on touche au réseau, on touche au paquet on touche au service euh, on touche au VLAN euh, voilà, on, voilà. et alors moi je trouve que la communauté Solstack est extrêmement sympathique euh, l'interaction avec les, les gens euh, euh, se passe très bien ce qui fait que c'est agréable de travailler dans ce contexte là et une des choses aussi que j'aime bien chez Solstack, à part le, la partie architecture qui permet des usages intéressants, c'est aussi que c'est un logiciel qui s'adapte à l'infrastructure des gens. Euh, contrairement à d'autres outils qui vont dire, là tu n'es pas en train de le faire correctement, euh, fais-le comme moi j'avais pensé. Euh, je trouve que Solstack permet vachement d'être adapté à la manière dont vous travaillez déjà. Euh, du coup, pour la partie SOLT, O'T a fait le choix de, de, de partir sur des formulas. Donc les, sans rentrer dans le détail, les formulas sont des, des ensembles cohérents de déploiement de services. C'est-à-dire que, là, je vous montre quelques exemples. Donc la gestion des utilisateurs, le déploiement de Docker, le déploiement d'un service comme Vault, ce genre de choses. Et donc là-dedans, vous allez trouver du Apache, du Nginx, du PHP, du des bases de données, etc., qui euh, du coup vous permettent de déployer un service en le configurant à travers un, un fichier euh, YAML, donc une structure de données euh, relativement accessible euh, à, à, des, à des personnes qui interviennent sur le projet, euh, où on va dire, ben bah, je veux tel type de base de données avec tel mot de passe ou euh, telles access rules, etc. Donc voilà, on va aller piocher dans ces formules-là pour avoir des choses qui sont maintenues à plusieurs. Euh, qui, euh, qui, qui permettent de, de travailler avec d'autres pour ne pas réécrire la roue. Euh, là, l'exemple sur User's Formula, par exemple, en fait, dans Solstack de base, on peut gérer des utilisateurs, mais ici, il y a, y a des usages un peu, un peu plus complexes qui, qui, qui sont mis en avant. On en arrive à la partie euh, linter. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour, quand on fait du Solstack, on va écrire pas mal de, de YAML euh, ça ne plaît pas à tout le monde mais en tout cas c'est comme ça qu'on qu modifie des états dans, dans Salt euh, ou qu'on écrit des états euh, et donc du coup un des premiers outils qu'on a mis en place c'était un, un linter YAML donc euh, YAML Lint euh, donc euh, un certain nombre de ces outils, un des critères de choix c'était qu'ils soient facilement installables en Python on va voir l'étape d'après qui est euh, comme ça, ça nous permet de les utiliser dans Tox et donc, du coup, on va faire du flake8 pour euh, le code Python et on va faire du doc8 pour euh, la documentation. Euh, donc là, pareil, euh, la documentation, euh, ils sont passés d'un mode, euh, enfin, avec d'autres outils, euh, qui, et ils se sont dit, ben, on, on est dans des écosystèmes Python, qu'est-ce qui se fait euh, Sphinx, euh, voilà, on peut écrire de la documentation en restructuré de texte, ça, ça a l'air bien, etc. Et euh, là aussi, il y a des, des articles qu'on que pourra retrouver sur... Euh, Technical writing, bah, ça, ça nécessite aussi un peu d'outillage pour euh, faciliter le fait d'écrire euh, de la documentation et de s'assurer qu'elle euh, elle est dans, un, dans une syntaxe valide. Euh, donc du coup, voilà, doc8, euh, si vous avez de la doc, euh, même juste un readme en reste, euh, mettez un linter doc8, euh, ça lui fera du bien. Euh, Flick8, donc pour euh, s'assurer que le code, il y en a assez peu en fait, dans, dans Salt, on a la capacité de, de déployer des des modules Python qui sont des, des, des fonctionnalités ajoutées à votre définition, donc pour faciliter certaines interactions avec des, avec des, des fonctionnalités qui ne sont pas forcément intégrées dans Salt, on peut relativement facilement euh, rajouter ces fonctionnalités sous forme de, de modules custom. Euh, et donc, euh, du coup, euh, une fois qu'on a ces, différentes, euh, ces différents linters, on va utiliser Tox, parce que Tox, c'est un outil formidable euh, pour enrober ces différents outils et on y reviendra. Pour la partie Sphinx, du coup génération de documentation, si vous êtes, si vous êtes déjà arrivé sur une page Read the Docs d'une librairie Python, vous avez face à vous un document HTML qui est généré par Sphinx. Donc là, l'idée, c'était de dire que ben, la documentation interne du projet est aussi générée avec Sphinx et une des, une des choses qui nous, nous intéresse dans l'usage de Sphinx, c'est qu'ensuite on peut... Faire des extensions avec Sphinx et générer de la documentation automatiquement sur l'infrastructure. On n'est en pas encore arrivé à ce stade-là, mais c'est des choses qui sont techniquement possibles et dans les pistes d'amélioration. Ensuite, on utilise Pytest pour lancer des tests unitaires sur certains bouts de code. Et donc du coup, voilà, Pytest est un framework formidable de tests unitaires en Python. Et on va voir que sur la partie test infra, ça repose sur sur Pytest. Et donc finalement, on va faire du GitLab CI pour lancer l'ensemble de ces tests dans, une, dans un mécanisme d'intégration continue. Donc voilà, Tox est amour. Il y a quelques années, je suis venu à une PyCon. J'ai vu une conférence de quelqu'un qui est là d'ailleurs, je pense, qui m'a dit, c'est super, il faut faire du Tox. Je suis reparti, j'ai fait, ok, allez, on fait du Tox. Et depuis, voilà, on en est très content. Une des choses que Tox fait, du coup, pour le faire en très rapide, c'est qu'on va, va lui décrire des, des éléments de dépendance de librairie Python que vous n'avez pas besoin d'installer sur votre système. Euh, et quand on va lancer Tox, il va gérer automatiquement des virtualenv pour installer ces dépendances dans ces virtualenv et lancer une commande euh, euh, en utilisant ce, cet environnement virtuel dans lequel il a ses, ses propres définitions. Et donc, du coup, voilà, ça facilite le côté reproductibilité. Et quand vous trouvez un linter sur étagère qui est, une, qui est écrit en Python, c'est extrêmement facile à déployer et à rajouter dans votre projet. Et donc, ici, en plus, il vous fait des smileys pour vous dire félicitations, vous avez réussi à garder tous les tests au vert, comme indique l'exemple ici-bas. Donc du coup voilà, là on voit le résultat de la commande TOX qui nous dit euh, la partie pi3 c'est bon, la partie fléquide c'est bon, la partie yamlint c'est bon. Et donc si jamais vous êtes en erreur sur ces parties là, il va vous afficher le, le bout d'erreur qui va bien euh, de la commande. Donc voilà, moi je trouve ça extrêmement versatile et on va voir que dans la partie où on va le rajouter dans l'intégration continue, le fait que tout ça soit enrobé par TOX facilite le passage à la partie intégration continue. Euh, du coup, euh, avec Tox, donc si je reviens en arrière, avec Tox, on, on a euh, facilité potentiellement l'accessibilité de lancer les tests et lancer les linters euh, aux développeurs et aux personnes qui interviennent sur ce code. Euh, le prérequis, c'est d'avoir Tox installé sur sa machine, mais en tout cas, une fois qu'ils ont Tox installé sur la machine, ils peuvent lancer, euh, ils, ils éditent leur fichier YAML ou, euh, ou autre chose, et hop, ils lancent Tox et ils ont un, un retour immédiat. Euh, donc ça, c'est une chose, et on va voir qu'on va le passer dans la, dans la partie intégration continue. Euh, ensuite, une des choses qu'on voulait faire, c'était de... Euh, d'appliquer de, de, de, pour de vrai l'état souhaité euh, tel qu'il a été déclaré dans Salt. Donc par exemple de dire euh, je veux que j'ai déployé un serveur Apache avec euh, du PHP avec une base de MySQL et euh, je veux un PHP MyAdmin installé. Euh, et donc pour faire ça euh, du coup là dans Tox c'est un peu euh, c'est pas vraiment l'usage. Euh, on passe à des outils qui euh, vont nous fournir de la machine virtuelle à la demande. Et donc pour ça, on a commencé à utiliser un outil qui s'appelle « Kitchen », donc « Test Kitchen » ou « Kitchen CI » selon, selon les, les, les bouts de documentation. Et qu'est-ce que va faire « Kitchen » Il va euh, démarrer à la volée une euh, machine virtuelle et il va euh, euh, appliquer l'état souhaité dans cette machine virtuelle et ensuite lancer des tests. Euh, donc voilà, il, par défaut en fait, euh, Kitchen. Euh, donc c'est un outil qui vient du milieu du, du monde de chef. Donc euh, chef, c'est un des, une des alternatives ou un des, des outils qui permet de, de faire de, de l'infrastructure à code, euh, qui est plutôt dans le domaine du Ruby, euh, qui est qui a, a priori plutôt un bon outil. Euh, donc du coup, alors Kitchen, est, on est à la PyCon, mais on va quand même parler d'autres langages que voilà, on, on nous a dit que les régions c'était pas top. Mais euh, donc, des fois, ça fait des traces back en, en Ruby. Euh, voilà, ça change. Euh, en tout cas, voilà, du coup, le principe, c'est que par défaut, il va vous lancer une machine virtuelle, euh, effectuer un provisioning dedans. Et puis, euh, lancer des tests, et à la fin, une fois qu'il a fini de lancer les tests, ou qu'ils soient au vert, qu'ils soient au rouge, etc., il va détruire cette machine virtuelle. Donc, du coup, on a un côté reproductibilité, on n'a plus ce côté « Ah, mais moi, je l'ai testé sur ma machine, ou je l'ai testé sur telle machine de l'infrastructure, etc. Euh, » Là, on est vraiment, on part from scratch, on a, euh, on a le, le déploiement complet, à partir d'une machine virtuelle de base, une Debian, une CentOS, une Red Hat, etc. Et puis, il nous fait les tests dedans. Une des choses que Kitchen, donc ça, c'est depuis directement la, la page de garde de, de Kitchen, euh, une des choses que fait Kitchen, c'est que chacune de ces étapes-là est configurable en fonction des technologies que vous voulez utiliser. Donc, la première ligne, ça montre que euh, par défaut, en fait, il va utiliser Vagrant, qui derrière lui utilise VirtualBox par défaut. Donc ça c'est voilà, des outils qui font partie de l'écosystème Hachicorp. Euh, Vagrant, si vous ne connaissez pas, euh, je vous encourage à aller voir la page, ça permet de faire des environnements de dev par exemple. Enfin, voilà, euh, pour tout un tas d'usages c'est très pratique. Euh, et une des choses euh, donc dans Vagrant et dans Kitchen, c'est qu'on va pouvoir changer le provisionneur de machines virtuelles. Donc là par défaut il nous fait du VirtualBox. Mais, euh, comme indique le diagramme, on va pouvoir dire, ben, en fait, fais-le dans Docker, fais-le dans Windows, fais-le dans Amazon, fais-le sur le cloud, etc. Euh, avec, bon, potentiellement des effets de bord, en tout cas, sur Docker, il faut savoir ce qu'on fait. Euh, ensuite, on fait la partie provisioning. Alors, la partie provisioning, ça peut être, euh, applique une, une recette chef, applique une recette Ansible, applique une recette salt, lance juste un, une commande shell. Euh, nous, dans notre cas, par exemple, on... on euh, finalement on a basculé sur, du, sur, sur une commande shell qui fait du salt, parce que le plugin salt était un petit peu difficile à utiliser, donc ça c'est un des retours d'expérience, on a fait un certain nombre de retours auprès du plugin salt, qui n'est pas hyper maintenu, mais voilà, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients quand on l'utilise, en tout cas vous avez le choix, c'est finalement assez facile de basculer entre l'un et l'autre. Et puis, euh, donc, on a la, la partie driver, la partie provisionneur, et puis une partie plateforme, où là, on va établir une liste de plateformes qui nécessitent d'être testées. Donc Ici, dans cet exemple, ils disent on va tester contre Ubuntu et euh, Windows 2012 euh, R2. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Euh, et donc, du coup, le, euh, ici, par exemple, pour notre client, il nous dit ben notre infra, euh, ça va être de la Debian de telle version principalement, et ça va être du, de la CentOS de telle version. Et puis six mois plus tard, il nous dit, eh ben, en fait, c'est plus de la CentOS, maintenant c'est de la Red Hat, de la vraie, celle qui est compliquée à administrer. Euh, et donc du coup, euh, on peut aller faire une modification à cet endroit-là pour faciliter les tests sur une autre plateforme. Euh, et donc du coup, ici, par exemple, ça va dire, ben, plutôt que de popper une VM et faire les tests dedans, on en pop deux, et puis euh, on, on lance les tests en parallèle sur les deux, ou ce genre de choses. Et la quatrième étape, c'est de dire euh, quel genre de test je vais lancer dedans. Et donc là, par défaut, ce qu'affiche ce qu euh, Kitchen, euh, c'est les frameworks suivants. Donc c'est il euh, y a RSpec, InSpec, Bash quelque chose et, euh, et la pulpe, là je ne sais, sais plus ce que c'est. Euh, mais donc du coup, il y a un certain nombre de, de frameworks, de tests qui permettent de faire des tests d'infrastructure qui sont supportés par, par Kitchen. Et nous, bien évidemment, on va vous recommander, celui qui est euh, écrit en Python, on va vous recommander d'utiliser Test Infra. Alors, euh, bon, je ne le fais pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. Euh, donc voilà, Test Infra est un outil formidable qui se, qui se construit par-dessus euh, Pitest, si vous n'êtes pas encore convaincu, prenez les stickers et puis quand vous serez convaincu, vous, vous les mettrez sur vos ordinateurs. Euh, on a l'auteur de Test Infra qui est, qui est dans la salle, vous pouvez aller le féliciter, lui acheter une bière. Voilà, C'est Philippe, au fond, là, qui, euh, accessoirement, aussi travaille pour le GILA. Donc, euh, voilà, C'est aussi pour ça qu'on en fait la promotion, même s'il travaille essentiellement sur Test Infra, en dehors de son temps de travail. Euh, mais Donc, euh, donc voilà, donc un, ça, ça a le bon goût d'être écrit en Python. Euh, tiens, tu viens de tu viens présenter. Euh, et et donc, je vous laisse aller regarder la documentation. Il y a des choses extrêmement pratiques dans, dans Test Infra. Vous allez pouvoir écrire, si vous êtes habitué à écrire du code Python, euh, on va voir quelques exemples. Une des choses qui, qui fait qu est, qu'il est, qui est en tout cas très accessible, c'est qu'il va pouvoir se plugger sur un certain nombre d'outils de, de config management. Donc, euh, Ici on voit la liste, donc Salt, Ansible, Puppet, Chef, etc. Et il va pouvoir déclencher des actions à travers ces outils ou à travers SSH, etc. Et puis il va y avoir toute une bibliothèque de tests qu'on a l'habitude de faire, comme s'assurer qu'un service tourne, s'assurer que tel fichier existe, que tel fichier contient telle chaîne de caractère, etc. Euh, du coup quelques exemples là pour vous donner euh, parce qu'on ne peut pas faire une présentation à la piquant euh, sans, euh, sans sans un bout de code euh, Python même si ce n'est pas forcément hyper lisible. Et donc ici euh, on a trois tests donc, qui sont vraiment utilisés euh, dans le cas de, de, de notre affaire avec euh, OCN et technologies. Et donc du coup on va euh, s'assurer que SSH tourne. donc euh, on s'assure que euh, sur le port 22, on a une socket qui écoute, on s'assure qu'il y a un agent Nagios NRPE qui écoute sur le port 5666 et on s'assure que dans la configuration de SSH, donc du serveur SSH, on a un permis de route login qui est égal à NO qui est une bonne pratique de sécurité, apparemment, qui est de, de s'assurer que quand on se connecte en SSH à une machine, on ne peut que le faire avec une clé publique, plutôt que de pouvoir taper un mot de passe. Euh, donc voilà, euh, c'est du Python, voilà, vous pouvez ensuite écrire des, des choses plus compliquées. Euh, une des choses que... Donc là, en fait, je vous ai mis une petite liste, des, un sous-ensemble des tests qui ont été écrits euh, pour, pour OT. Donc du coup, ici, on, va, on voit des choses comme euh, s'assurer que euh, PHP MyAdmin est installé, s'assurer que la config SSH est bien comme euh, euh, ils ont souhaité le, le, la, la déployer. Euh, et une des choses que vous remarquerez peut-être, c'est que dans les noms de fichiers, ici, il y en a certains qui ont un numéro dedans. Et donc ça, c'est une pratique on a, dont on s'est inspiré d'une présentation à la Soul conf. Euh, je ne sais plus quelle entreprise qui disait euh, dans nos états salt, À un moment donné, on a un ticketing, on a un outil de ticketing, on va euh, résoudre un problème et on veut garder une traçabilité entre cette intervention et euh, le ticket. Et donc ici, bêtement, en fait, on fait, euh, on garde le numéro du ticket qui est dans GitLab avec le test unitaire qui vérifie que, euh, que ce, cette fonctionnalité a bien été corrigée. Donc là, par exemple, euh, ils utilisent BROS pour faire des backups. Eh BROS n'écoutait pas en IPv6, il euh, y a quelqu'un qui a dit que bah, ça ne marche pas en IPv6, il faudrait que ça marche en IPv6. Euh, et donc du coup c'était le ticket 118, comme l'indique le slide, et donc on garde cette traçabilité. Et donc là aussi on essaye d'encourager la pratique qui, qui consiste à dire quand on fait une modification dans le code, on y associe le test unitaire qui va avec. Voilà. Euh, pour revenir juste un tout petit peu en arrière, donc le, pour la partie test en Python, on fait aussi du Pytest. j'en parle juste euh, rapidement, euh, pour ceux qui font du sol, donc du coup là une des choses, un des bouts de code qu'on a, qu a fait pour, euh, pour euh, OT, euh, ça a été un external pillar, donc euh, euh, pour schématiser vous avez euh, un ensemble de bouts de, de données en YAML qui définissent par exemple euh, Nginx, donc, une section pour Nginx, une section pour PHP et une section pour MySQL. Euh, l'idée, c'était de dire, bah en fait, ça, c'est des ensembles qui euh, euh, devraient être dérivés d'une définition qui est beaucoup plus simple. Donc, les Ops, ils peuvent dire, bah en fait, moi, je veux un site en PHP, My, enfin en PHP euh, euh, avec un Apache et un MySQL et je veux tel nom de domaine, tel nom de domaine. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, avec les external pillars, on a un petit bout de code de Python qui est finalement assez simple, qui va... Euh, étendre ce, ces données-là et avoir et générer les trois blocs. Donc ça c'est une des choses par exemple qu'on teste avec PyTest, c'est s'assurer que le input correspond bien à, à l'output. Voilà. Donc à chaque fois qu'ils font une modification de cette spécification, on s'assure que les tests soient, soient modifiés avec. Euh, donc du coup, on a ça pour le côté euh, test infra. Euh, L'idée c'est que donc pour la partie euh, kitchen, euh, voici la manière dont on l'utilise. Euh, si vous le tapez kitchen test, euh, il va vous dérouler un cycle complet de je crée une machine from scratch, je dé, je, potentiellement je détruis euh, celle qui existe déjà, j'en crée une, j'applique le provisioning, c'est ce qu'ils appellent l'étape de converge. Ensuite, il fait l'étape de verify, donc là il lance les tests euh, d'infrastructure, soit InSpec, RSpec ou euh, test infra, on vous recommande test infra bien évidemment. Euh, et puis ensuite, il fait la partie destroy, donc il, il, détruit, euh, il détruit la machine virtuelle. Donc voilà, tout ça c'est formidable, ça, on va voir que ça s'intègre bien en CI, etc. Et une des choses que nous on voulait pousser, c'était le fait que ça pouvait faire des machines virtuelles de, de, de bac à sable pour le développement. Et donc du coup, si on fait ces étapes séparément, donc on fait un init, on fait un converge, on fait le verify, ah, il euh, y a un truc qui est rouge, comment est-ce que je le modifie Donc plutôt que de relancer l'ensemble de la boucle... Euh, qui peut être assez lourde, hein, c'est de la machine virtuelle, ça prend un certain temps à démarrer, etc. Euh, du coup, on s'arrête à la partie verify, avant la partie destroy, et là, on peut faire un, un kitchen login. On a un shell euh, directement dans cette machine virtuelle, on peut faire des state apply, on peut modifier des fichiers dans son éditeur à côté. Euh, c'est l'astuce dont on parle juste en dessous, qui est en fait, euh, quand vous faites du kitchen, c'est du vagrant, et Vagrant a la possibilité de faire un point de montage NFS entre votre machine de dev et la machine virtuelle. Donc du coup on dit, non, mon code il est, il est dans mon éditeur préféré sur ma machine, et euh, à chaque fois que je le modifie, je peux être dans ma machine virtuelle à relancer une opération pour vérifier qu'il est, qu est correctement fait. Donc ça c'est la partie euh, kitchen NFS égale 1, on dit, utilise NFS pour que je sois en, en environnement de dev. Et l'autre partie où il y a une petite variable d'environnement ici, c'est SaltMinionID, où on va dire, quand tu crées la machine virtuelle, tu lui attribues tel identifiant. Et donc ça, ce que ça permet aux personnes qui font du développement, ou qui sont en train de déployer une nouvelle machine pour un nouveau client, etc., de dire, ben bah voilà, euh, moi c'est telle machine, et du coup, ils vont personnaliser cette machine de test pour leur cas d'usage bien spécifique. Du coup, il va retrouver les bons pilares qui permettent de, de, aux personnes de dire « bon ben bah, voilà, il m'a demandé tel nom de domaine, telle tel version spécifique de PHP, et euh, je peux tester que je peux installer euh, ce qui m'a livré. Euh, » Voilà, donc ça c'est la partie, euh, essayer de pousser le developer experience pour, euh, pour euh, faciliter et éviter de faire des choses directement en pré-prod, les faire sur sa machine, et puis du coup on est un peu plus serein en pré-prod et en prod. On arrive à la partie collaboration. Euh, donc ces gens ont le bon goût d'utiliser GitLab. Euh, euh, pour ceux qui connaissent un peu le GitLab, nous, on fait la promotion de Mercurial plutôt que Git. Euh, parce qu'il y a voilà, plein d'usages plein intéressants avec Mercurial que c'est écrit en Python, que vous pouvez faire vos propres extensions, etc. Voilà, la page de pub est presque finie parce que euh, si vous suivez un petit peu aussi euh, GitLab a un friendly fork qui s'appelle Heptapod qui supporte Mercurial euh, dans une version euh, dérivée de, de, de GitLab et voilà, la page de pub est finie si vous voulez en parler, euh, vous allez voir Pierre-Y vous venez m'en discuter avec moi donc du coup, voilà, ils utilisent GitLab, euh, Community Edition hébergé chez eux, euh, ils font de la revue et de l'intégration, ils ont plein plein plein de dépôts Git du coup, parce qu'il y a un dépôt pour chaque environnement, euh, il y a les différentes formulaires qui sont hébergées chez eux, euh, etc. Euh, ils utilisent les branches pour faire une division entre les différents environnements, donc ils ont différentes divisions, euh, chaque, chaque division peut merger les nouvelles fonctionnalités euh, à leur rythme, etc. Donc ça, c'est une des choses, pour ceux qui connaissent Salt, qui est euh, tout ce qui est GitFS avec euh, le, la gestion des branches, etc. Euh, et donc, du coup, une des choses qui est intéressante dans leur usage de, de GitLab, c'est qu'ils font un usage assez intensif des références euh, entre les commits et les merge requests et euh, les tickets. Donc, du coup, ça, ce que ça permet de faire, et là où c'est intéressant, c'est que euh, on peut faire des références entre les différents projets, donc pour un ticket qui est décrit dans un projet, on dit, bah, en fait, ça, la, le, les modifications qui, impactent ce, qui, qui, qui sont nécessaires pour cette modification-là, elles sont dans tel dépôt, tel dépôt et tel dépôt et tel dépôt, et on les rassemble et on a une visualisation unifiée de, de, de ces choses-là. Donc là, si, si vous voulez regarder un peu comment ça fonctionne, c'est Everything is Connected de, de, chez GitLab, où on a une manière de de mentionner les, les issues pour qu'elles soient visibles et ça permet vraiment une, une facilitation de comment est-ce qu'on remonte à comment a été modifié pour une fonctionnalité quelque chose donc c'est GitLab aussi qui pilote l'intégration continue et donc là on arrive à comment est-ce qu'on déclare des jobs dans une dans une pipeline Jenkins et on en revient à tox c'est formidable parce que ça vous enrobe tout ça et du coup euh, quand on écrit un, un, un GitLab CI, si on a défini les choses directement dans TOX, finalement c'est aussi simple que de dire euh, le nom de la cible TOX euh, va être lancé par, par GitLab. Euh, donc du coup voilà, on, on facilite cette chose là et du coup on peut aussi avoir la liberté d'aller voir ailleurs chez d'autres intégrations continues. Par exemple si vous faites un Jenkins file, si vous avez de cette manière là enrobé les choses dans TOX, bah du coup, écrire un Jenkins Files devient aussi assez facile et on peut vraiment euh, basculer d'une CI à une autre. Vous avez la liberté de changer de forge, formidable, ou de changer d'intégration de, continue. Et donc, du coup. Oh. Euh, voilà, ils sont bons élèves et donc du coup euh, tout est au vert, forcément ça marche. Euh, il a tout testé, il a testé la doc, il a testé Flake8, il a testé markdown lint euh, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure mais qui, quand ils ont des petits bouts de markdown en fait on a une, une manière de faire euh, de, de, un linter sur markdown qui est beaucoup plus compliqué parce que c'est moins structuré que Restore text. Et puis une fois qu'on a fait euh, ces différents linters qui sont assez légers, qui sont assez rapides à faire, on va lancer en fait Kitchen directement à travers un GitLab Runner. Et donc, pour les GitLab Runners, pour l'instant, on est sur du relativement trivial. On a un GitLab Runner Shell, donc c'est des petits agents qui sont installés sur des machines virtuelles et qui vont lancer les jobs. Euh, et donc, un, des, un des, des GitLab Runners, il est sur une machine qui, elle, peut lancer des machines virtuelles. On peut lancer VirtualBox, etc. Je mets un petit warning parce que ça a ses limites. Euh, si c'est pas très bien nettoyé, les machines virtuelles quand il quand il est dans un état euh, pas terrible, donc ça c'est vraiment euh, c'est largement améliorable. Et on va voir que euh, si on passe sur du cloud, on peut on peut vraiment corriger sur, ce genre de choses. Euh, une des choses quand on fait euh, du GitLab, mais quand vous, si vous faites d'autres forges, c'est souvent disponible, c'est euh, les badges. Et nous on aime bien le web, et donc du coup euh, les badges on vous encourage à, à en faire. C'est euh, tout simplement des URL avec un bout de SVG qui vous affiche euh, c'est bon, c'est pas bon, build, passing, etc. Ça a l'air tout bête en fait, quand vous arrivez sur un projet GitHub et qu'il y a des badges, mais en fait, euh, moi je trouve que c'est une belle manière d'utiliser plusieurs services euh, juste en utilisant HTTP. Euh, donc voilà, euh, du coup, sur leur repo de documentation principale, on met à jour euh, les différents badges de, de, des différents projets qui sont lancés. Et donc, euh, une des pratiques qui est encouragée, c'est euh, le matin, quand on arrive, on s'assure que tout ça est au vert. Et là, évidemment, quand je prends le screenshot, c'est au vert. Euh, voilà, donc, euh, quelques limitations et quelques pistes pour aller un peu plus loin. Euh, euh, Kitchen, euh, plus VirtualBox dans une machine virtuelle, qui, euh, bon, accessoirement, est une machine virtuelle, dans un, enfin bref, euh, ça ne marche pas hyper bien. Euh, ça nécessite un peu de, de code de nettoyage récurrent, voilà. Euh, donc du coup là on est en train d'explorer de, la possibilité de lancer ça sur euh, AWS ce qui euh, permettra aussi une montée à l'échelle euh, un, un passage à l'échelle sur euh, le fait de, de multiplier les, les cibles là si on revient à cette partie là, en fait on teste que Debian euh, au moment là où j'ai pris le screenshot euh, mais donc du coup si on veut prolonger en disant euh, on veut tester plusieurs cibles euh, ça va prendre plus de ressources, on veut le faire en parallèle, etc. Il nous faut plusieurs runners, enfin voilà, donc du coup, aujourd'hui, avec euh, la manière dont c'est fait, c'est un petit peu limité. Et on veut euh, faire des choses aussi compliquées, enfin, un peu plus étendues, dans le sens où, euh, euh, comme vous avez pu comprendre, une, une des cibles principales, c'est de déployer du, euh, du, des, des, des hébergements euh, à la demande, qui sont... Euh, variabiliser entre guillemets, donc euh, eux ils voudraient par exemple tester les différents scénarios en disant on veut du, euh, Apache plus Nginx, euh, du, pardon, du Apache plus PHP et à côté du Nginx plus PHP sur différentes plateformes, etc. Donc on, on peut multiplier cette grille là et donc si on n'a pas derrière une infrastructure qui peut, qui peut faire ça de manière un peu plus distribuée, ça, ça bloque un peu. Donc voilà, une des autres choses qui est dans les cartons, c'est le fait d'avoir un runner sur un salt master qui du coup va prendre les modifications qui sont proposées et va essayer de les appliquer sur, une vraie, sur un vrai bout d'infrastructure, donc sur une pré-prod, et qui va faire des remontées d'informations statistiques notamment sur quel est l'impact de cette modification. Une des choses quand on déploie avec, avec du, du config management, c'est, euh, s'il y a quelqu'un qui fait une petite modification, il a l'impression que ça touche qu'une seule machine, mais il s'est trompé dans un, dans un bout de la syntaxe, euh, et du coup, en fait, ça, ça met à jour toutes les machines. Eh ben, en fait, On aimerait bien pouvoir quantifier ce genre d'impact, euh, et donc du coup, pour ça, il euh, y, y a une piste sur, sur avoir le, le, un, un runner sur le salt master qui du coup, effectue des opérations et euh, fait remonter des statistiques sur, sur l'écart par rapport à l'existant. Un autre outil que j'ai trouvé récemment s'appelle TLV Tool-less Variation, a tool to discover code duplication in various languages et donc ça, ils font beaucoup d'YAML et il y a beaucoup de duplication et donc du coup il n'y a personne qui vérifie qu'ils ne copient pas les clés SSH publiques dans plein de fichiers différents et donc pour essayer de les encourager à mutualiser tout ça il nous faut des outils pour leur dire attention tu en train de faire un copier-coller d'une autre fichier de configuration, et donc TLV sera potentiellement un outil qui nous permettra de faire ça. Euh, donc du coup, on a parlé d'expérience de, développeur, on a parlé on, une des améliorations potentiellement, c'est d'outiller euh, côté client donc euh, dans, le, dans le Git pour, euh, pour euh, lancer les tests. Euh, on a parlé d'infrastructures pilotées par les tests. Là, du coup, les tests qu'on a écrits en test infra, une des cibles, c'est que ces tests-là se retrouvent dans la supervision, donc, si on fait des tests qui sont dans ces bacs à sable-là, en fait, il faut qu'ils soient aussi en production. Et donc, on aimerait bien aller jusqu'à euh, la supervision pour que, plutôt que la supervision écrive en parallèle des tests avec euh, du Shell ou avec d'autres choses, euh, qu'on mutualise ça. Euh, voilà, j'ai fait des conférences précédentes sur, euh, sur ces approches-là. Euh, vous pourrez les retrouver. Euh, et une des autres choses, c'est d'utiliser Testinfra pour des cas d'usage de, un peu plus complexes. Euh, donc, de, de pouvoir faire des tests d'architecture entière donc avec plusieurs machines donc ça c'est quelque chose qui est possible dans Kitchen aussi euh, de pouvoir lancer plusieurs VM déployer dans plusieurs VM, faire de l'orchestration et puis ensuite faire du test Kitchen pour, pour tester tout ça euh, voilà, on commence à atteindre des stades où il y a une, une sorte de responsabilité collective du code euh, on, on sent aussi euh, que euh, euh, contribuer à un dépôt où il y a déjà les tests au vert où on voit le le test passé au vert quand on fait une merge request, etc., c'est beaucoup plus confortable pour les personnes qui interviennent sur les projets. Euh, voilà, intégrer quand c'est au vert, ben, c'est plus facile que de se dire ben, « je ne sais pas trop si ça va marcher ou pas euh, ». Une petite note pour la fin. Euh, du coup, le GILAB, on est basé à Paris et à Toulouse, et on fait aussi euh, un peu de télétravail. Et donc du coup, voilà, on, on recrute, donc euh, venez nous voir. Euh, et je vous remercie de votre attention, et j'espère qu'il nous reste quelques minutes pour euh, des questions. Et des discussions. Le lien vers les slides est à gauche. Oui La question est, est-ce que Kitchen fonctionne avec KVM La réponse est oui. Il y a un, soit, soit un Kitchen-KVM, soit un, kitchen, un vagrant kvm qui est configurable. Euh, et j'étends la réponse en disant que ça marche aussi avec LXC. Euh, ça fait partie des pistes pour... Euh, donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi euh, euh, Kitchen plus KVM plutôt que Kitchen plus VirtualBox euh, une des raisons c'est que du coup on essayait de rester le plus standard possible par rapport à, à l'usage de Kitchen. Euh, pour l'intégration continue, euh, c'est une des pistes, c'est de le convertir à KVM. Pour les usages des développeurs, euh, aujourd'hui euh, face à des, un environnement hétérogène de postes de dev, euh, j'ai plus euh, je pense que VirtualBox et Vagrant, etc et potentiellement plus facile à installer, et donc plus accessible à des personnes qui n'ont pas forcément des connaissances ou des compétences sur les parties de virtualisation, que de dire ben, « oui, regarde, il y a un plugin pour KVM, etc. » Pareil pour LXC en fait. Moi, je, le, je sais le faire marcher sur ma machine, mais la cible c'est des personnes qui n'ont pas tout à fait le même profit que moi. La question c'est euh, euh, pour euh, si les tests sont assez longs, par exemple 10 minutes, et que les. Hop, voilà, fini. Euh, et que les et que les, les personnes qui modifient du code commit toutes les dix minutes. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour gérer ce genre de situation euh, On n'est pas sur une fréquence aussi importante aujourd'hui. Pour l'instant, ce n'est pas encore un, un facteur limitant. La partie kitchen, elle est, elle est vraiment testée enfin, aujourd'hui que sur un dépôt. Une des choses qui serait améliorable, c'est justement quand on modifie des dépôts qui ont un impact sur l'ensemble. De, de relancer en fait, les tests dans, dans, le, dans le kitchen euh, mais du coup ouais, pour l'instant il euh, euh, y a des tests qui sont rapides, ceux là ils donnent un feedback très, plus, plus rapide euh, mais ouais, pour l'instant ils n'ont pas, pas encore euh, rencontré euh, enfin, ils ne considèrent pas que c'est problématique et en effet dans les améliorations c'est la partie runner sur une infra qui existe déjà donc il n'y a pas besoin d'être créé euh, etc. Mais du coup c'est un test qui est potentiellement un peu partiel parce qu'il ne recrée pas from scratch, euh, mais du coup il, il vérifie en fait un sous-ensemble de, de ce qu'on cherche. Donc ça c'est une des optimisations de mon point de vue, c'est euh, plutôt que de popper une VM, de dire ben, on en a une qui tourne en, en permanence et qui, euh, qui lance les tests dessus. Alors si je répète, je pense que je sais au CERN, c'est ça Sur OpenStack, ils ont des trains de commits où du coup ils regroupent un certain nombre de commits qui passent en validation où les tests sont plus longs. On suppose que cet ensemble-là va passer. Si jamais il passe pas, ça revient et ça teste de manière plus atomique. Le sticker est offert pour tous les gens qui ont posé une question. Non, non, je rigole. Il est offert pour tout le monde. Coup, la, la question, c'était euh, où tournent les machines virtuelles euh, dans, dans ces différentes étapes entre euh, Kitchen, GitLab euh, et l'environnement de dev local. Euh, donc, du coup, le, les, les machines virtuelles, elles tournent à plusieurs endroits. Euh, elles tournent d'abord sur le poste de travail de la personne qui, qui intervient. Donc Moi, je peux le lancer là, sur ma machine pour m'assurer que, la proposition que je fais, elle est valide, qu'elle qu fonctionne, qu'elle déploie bien un, un, un serveur Apache. Donc ça, c'est un endroit où tourne la machine virtuelle. Le deuxième endroit où tourne la machine virtuelle, c'est euh, sur leur infrastructure qui est branchée euh, sur l'intégration continue de GitLab. Donc, du coup, ils ont une machine qui tourne en permanence, qui, elle, pop une machine virtuelle, lance les tests. Donc à chaque fois qu'il y a une merge request, ça déclenche ce test-là. Euh, et donc du coup, euh, elle, elle démarre une machine virtuelle, elle effectue les tests et elle, elle, la, elle la scratch à la fin. Non, le kitchen tourne sur la machine du runner. Voilà, tout à fait. Donc le, la précision, c'est euh, le GitLab Runner, c'est un agent. Euh, qui tourne sur, euh, dans une machine, euh, donc là, pour, le, pour cet exemple-là, c'est dans une machine virtuelle, et lui, il questionne en permanence ce GitLab en disant « est-ce que tu as un nouveau job pour moi Est-ce que tu as un nouveau job ?» Et quand il y a une nouvelle merge request qui arrive, ou des nouveaux commits qui arrivent, euh, ça dit à ce runner « ah, bah, au fait, il y, y a un nouveau job pour toi ». Et donc, il reçoit la définition de ce, ce job-là, et dans la définition, il y a écrit « lance kitchen test ». Et les instructions en question sont définies dans le GitLab CI.yml dont on a parlé tout à l'heure. Et merci à tous pour votre attention.